Bonjour nous sommes jeudi 24 mai 2018, je vais faire donc mon analyse des marchés ce matin en commençant par l'euro dollar et je terminerai par le CAC 40. Donc nous voyons ici le marché euro dollar en mensuel chaque bougie correspondant à un mois et donc nous voyons cette dernière bougie ici qui est assez grande et qui arrive donc sur le bas du nuage Ishimoku et comme je vous l'ai dit donc dans, dans mes analyses précédentes donc d'hier et des jours précédents nous avons le marché qui a buté sur le haut du nuage Ishimoku et qui redescend sur le bas du nuage Ishimoku qui constitue un support. Donc à ce niveau-là nous avons euh, un risque de réaction à ce niveau d'autant plus que vous voyez également ici qu'il y a eu des réactions là donc le marché peut redescendre encore un peu euh, mais il faut, il faut s'attendre à ce qu'il y ait peut-être des réactions euh, assez, assez rapides, assez violentes à ce niveau-là ou bien le marché va euh, continuer à descendre peut-être jusque ce niveau-là qui constitue également un support là à 1.14500 environ. Euh, mais euh, donc là on a un gros support aussi vous voyez ici donc les bougies qui sont montées à ce niveau-là donc 1, 14, 500 environ. Mais il y a quand même ici on n'en est pas encore à 1, 14, 500, on est là à 1, 17 environ et il risque d'y avoir des mouvements assez brusques donc il faut être très prudent, être très réactif, euh, privilégier bien sûr le court terme. Parce qu'il euh, peut y avoir des changements assez importants. On voit également le RSI ici qui s'approche des 50% c'est également un niveau où on peut avoir une réaction du marché. Donc si on regarde en weekly là en weekly on voit bien donc le marché qui est venu toucher euh, donc le haut du nuage en weekly ici et on a une mèche donc euh, une petite réaction à ce niveau-là. On a le RSI qui est bas, le stochastique bas. Donc stochastique qui peut se maintenir et on peut voir peut-être une nouvelle bougie rentrer dans le nuage mais euh, il faut faire attention parce qu'on risque quand même d'avoir des réactions là. Donc soyez, soyez très euh, vigilants à ce niveau-là. Donc si on regarde en daily et bien on voit bien donc chaque bougie qui correspond à un jour le marché qui est descendu donc sur ce niveau donc qui flirte ici aux alentours des, des 1.17 donc euh, c'est un niveau également, un chiffre rond qui peut provoquer des réactions. Donc vous voyez dans la baisse euh, du marché ici on est en h4 donc chaque bougie qui correspond à 4 heures et on est bien sous le nuage mais vous avez de temps en temps malgré tout des, des réactions donc des corrections de marché. Donc vous en avez une forte ici, le marché est rentré dans le nuage avant de reprendre la baisse donc vous avez des petites corrections intermédiaires et donc on peut en profiter quand on trade à court terme bien sûr mais il faut être bien vigilant, bien connaître le fonctionnement de ces indicateurs. Vous pouvez bien sûr apprendre à utiliser les indicateurs que j'utilise dans mes analyses, dans mes formations, donc vous avez un lien ici au-dessus vers mes formations et vous deviendrez euh, très rapidement capable de faire des analyses comme je l'ai fait et de profiter de ces mouvements euh, qui sont parfois très rapides, qui permettent de gagner à la fois à la baisse à la hausse et de faire euh, des journées euh, vraiment euh, euh, très fructueuses. Donc si vous cherchez une manière de gagner rapidement sur les marchés et de trader intelligemment, je vous invite donc à apprendre l'utilisation de, de ces indicateurs. Donc, on est ici à ce niveau-là actuellement, donc à 1,17275 à l'heure actuelle. Donc, il est presque 10 heures en France ce jeudi. Donc, vous voyez qu'on a toujours les indicateurs qui nous donnent, qui suivent bien sûr la tendance des marchés et qui donnent une probabilité de mouvement dans les minutes qui suivent voire même dans les secondes qui suivent si on va sur les unités de temps plus petites. Donc si on regarde en H1 on voit ces beaux mouvements que vous pouvez prendre et qui vous permettent donc de gagner aussi bien quand le marché monte que quand le marché descend et ça vous évite donc de, de perdre des, des, trop grosses, euh, des trop grosses sommes ou d'avoir un taux de réussite trop faible quand vous avez des marchés qui, il semble évident que le marché baisse mais vous voyez qu'on a quand même des réactions assez importantes. Alors ça fonctionne euh, sur euh, ces analyses et le fonctionnement des indicateurs que j'utilise, fonctionne sur euh, tous les marchés donc il n'y a pas ici que vous avez tout, toutes, les, toutes les paires de devises du forex sur lesquelles vous pouvez les utiliser mais vous avez également les indices, vous, vous, avez, euh, euh, vous avez également euh, l'or, vous avez, vous avez un choix Énorme que vous pouvez utiliser, que vous pouvez trader si vous cherchez donc euh, euh, à être performant sur les marchés. Moi je préfère l'euro-dollar mais euh, les indices sont très intéressants également. Donc si on regarde sur le plus court terme donc, vous voyez euh, tous ces indicateurs qui vous donnent des, des signaux clairs lorsqu'on arrive vous voyez sur le haut d'un nuage ici eh bien il y a un risque de retournement également avez mon indicateur SDI qui également est très utile pour vous donner euh, des signaux et lorsque vous tradez à plus court terme et eh bien vous voyez vous avez des signaux très clairs, on a ici un marché qui a cassé le nuage et donc ça, ça vous permet donc de, faire, de, de profiter de mouvements. Vous voyez ici on a une trentaine de pips hein, quand même, euh, c'est intéressant, c'est pas négligeable et on peut profiter donc de ces mouvements quand on connaît bien l'utilisation de ces indicateurs. Donc à très court terme vous voyez ici on est en M5 chaque bougie qui correspond à 5 minutes et on a des, des beaux mouvements. Si on regarde en une minute également, bon mouvement très clair ici, changement de couleur donc du nuage Ishimoku et un marché évident euh, à trader euh, donc à la hausse en une minute ici. Donc vous voyez que quand on utilise des indicateurs et qu'on sait les maîtriser, qu'on a un peu de pratique et eh bien le trading devient nettement plus facile. Alors nous allons passer maintenant au DAX. Donc le DAX on commence par le mensuel et eh bien on a un beau marché haussier. Donc vous voyez magnifique marché euh, avec bien sûr des réactions également. Mais ça devient plus clair lorsqu'on va sur les unités de temps plus petites. Là on voit qu'on a eu une très forte réaction à la baisse et puis une remontée. Mais lorsque le marché remonte on se dit bon ben, on va acheter, non. Il faut faire attention aux indicateurs, vous voyez ici un stochastique très haut, un RSI qui se retourne aussi et une bougie qui commence à être rouge ici en weekly. Donc, et en daily vous voyez ici on a déjà deux bougies rouges donc sur le, sur le Dax et bien sûr il faut toujours faire attention, vous voyez ici comme c'est limpide on a ici ce niveau qui constituait une résistance puisqu'on a ici le haut d'un nuage Ishimoku, vous voyez ce niveau ici qui constituait une résistance, résistance qui a bien sûr fonctionné ici. On avait un RSI suracheté, stochastique suracheté et on a donc le DAX qui commence à descendre. Donc vous voyez sur H4 et eh bien on a cassé ici le, le nuage Ishimoku, le marché euh, donc qui, qui est passé sous le nuage, on va voir maintenant ce qui va se passer, est-ce qu'il va re reprendre la hausse ou bien est-ce qu'il va continuer à descendre. Je bois un petit peu de café si vous le permettez. Faut avoir les idées bien claires n'est-ce pas Alors en H1, Et eh bien en H1 on voit la chute euh, très importante ici euh, qu'on a connue hier, vous voyez très belle bougie, on a eu hier de, de très beaux mouvements sur les marchés, sur les indices et aujourd'hui et eh bien on a un marché là qui se, qui se reprend un petit peu donc en m 30 attention on est quand même toujours sous le nuage ici. En m15, bon là on a un marché euh, qui stagne un peu ce matin donc il faudra voir s'il va remonter en m5 vous voyez. Là aussi il faut savoir interpréter bien sûr les indicateurs et on peut profiter de ces mou mouvements, on voit une belle mèche ici c'est-à-dire une réaction à la baisse et puis on voit le marché qui résiste et qui repart à la hausse donc tout ça bien sûr vous pouvez vous entraîner à interpréter bien ces signaux euh, sur les marchés, d'abord sur un compte démo et puis sur un compte euh, réel et vous pouvez donc euh, prendre rapidement vos gains, c'est ce que je vous conseille euh, lorsque vous tradez euh, sur des marchés assez vifs comme celui-ci. Donc euh, voyons ici le Dow Jones. Donc Dow Jones on regarde en mensuel, là aussi on est sur un marché très haussier donc les indices sont, sont euh, très haussiers ces derniers mois. Donc vous voyez la hausse donc qui, qui a connu le Dow Jones donc depuis euh, plusieurs années. Si on regarde en weekly, ben là on voit que ça se complique un petit peu à ce niveau-là donc on a eu un marché qui est allé très haut ici. Et puis on a commencé à avoir des bouchies baissières, puis on a une, une réaction ici, on a un marché un petit peu en range. Donc il est clair qu'il faut commencer à envisager plutôt de trader ce marché à, à court terme, parce que sinon vous perdez de l'argent sur euh, ces marchés-là si vous vous euh, cantonnez uniquement au long terme. Donc toujours bien tracer euh, les niveaux de résistance. Et à ce moment-là vous, vous pouvez profiter donc de ces mouvements en interprétant bien les signaux de ces indicateurs. Donc stochastique, RSI, euh, Ishimoku, j'utilise également euh, les bougies Ekenashi. Donc vous voyez que c'est un marché qui peut être euh, très intéressant à trader également. Vous avez mon indicateur SDI également qui vous donne des, des très bons signaux. Qui vous permet de, de voir la tendance sur toutes les unités de temps. Vous avez également, j'utilise également l'indicateur THV4 donc tous ces indicateurs vous les recevez dans mes formations et ça vous permet à ce moment-là d'analyser les marchés comme je le fais et de pouvoir profiter donc essentiellement de trades à court terme. Mais une fois que vous êtes gagnant, parfois le marché monte beaucoup plus haut ou plus bas que votre position. Vous sécurisez votre position avec votre stop loss et là vous êtes tranquille, vous pouvez prendre des bénéfices intermédiaires. Tout ça je l'explique dans mes formations et euh, ça devient bien sûr un trading très intéressant et euh, très palpitant. Donc euh, il faut apprendre à maîtriser bien sûr les indicateurs que vous utilisez, que ce soit les miens ou d'autres, il faut vraiment que vous vous entraîniez à utiliser ces indicateurs et à ce moment-là, tous les jours il y a des opportunités sur tous les marchés. Donc euh, le Dow Jones c'est eh bien vous voyez euh, il fait des hauts, il fait des bas, il faut euh, bien sûr profiter de ces mouvements euh, avec les hauts et les bas des indicateurs. Moi j'aime beaucoup le stochastique qui nous permet donc euh, d'avoir euh, des signaux très clairs lorsque le marché arrive sur, euh, sur des plus hauts plus haut ou des plus bas et de pouvoir profiter de ces mouvements. Donc à court terme vous voyez ici également le Dow Jones on est passé au-dessus du nuage donc marché haussier mais on arrive ici sur des plus hauts précédents donc attention il peut y avoir des réactions à la baisse à ce niveau-là. Donc le pétrole, ben le pétrole nous intéresse surtout pour le prix du diesel et de l'essence à la pompe et ces derniers temps malheureusement vous voyez que la hausse est assez forte, on a cassé le nuage Ishimoku ici en mensuel et euh, bon, un marché haussier comme ça, euh, ça fait mal au portefeuille lorsqu'on doit rouler et les taxes sont bien sûr très importantes et malheureusement pour le moment on est toujours dans un marché haussier. On a bien euh, ces derniers jours, là, ces trois derniers jours, on a une petite euh, Petite correction du marché mais on reste quand même toujours au-dessus euh, sur notre indicateur Ishimoku. Là on a la, la Sekuspan, la Tenkansen et la Kijunsen ici donc ils sont fort haussiers, on a le nuage Ishimoku et donc on a toujours un marché quand même assez haussier. En H4 également on est toujours au-dessus du nuage euh, Ishimoku. Donc euh, la hausse n'est peut-être pas terminée malheureusement. Alors nous allons voir les marchés technologiques américains ici avec le Nasdaq. Il y a Nasdaq très haussier également euh, ces derniers mois et ces dernières semaines. Vous voyez la, la grosse bougie ici en mensuel et en weekly. Bon on a ici eu des, un petit peu un marché un peu chahuté. Mais euh, malgré tout la tendance haussière euh, reste présente, vous voyez on est le RSI au-dessus de 50%, stochastique assez haut, on est au-dessus donc des, des lignes de l'Ishimoku. Donc euh, vous voyez le marché, attention quand on arrive donc sur des, des niveaux de résistance ici, on a quand même toujours euh, un niveau assez un marché assez punchy et des niveaux euh, qui atteignent des sommets donc lorsqu'on arrive à des sommets bien sûr il peut y avoir des, des réactions sur les plus hauts précédents. Donc vous voyez ici marché en range dans cette zone-là et puis là on a cassé le haut du range donc peut-être que le marché va encore aller plus haut ici sur le Nasdaq. Vous voyez on dirait qu'il qu a tendance à vouloir chercher un plus haut mais en stochastique on est Ici, euh, sur acheter donc prudence Vous voyez on a une belle bougie là en h1 donc lorsque les marchés vont, vont être ouverts tout à l'heure marché américain et eh bien on risque d'avoir encore un marché assez dynamique à la hausse donc il faudra surveiller ça alors nous passons au CAC 40 CAC 40 qui est bien sûr très haussier également ces derniers mois donc euh, en weekly euh, on voit ici également donc des belles bougies euh, haussières ici donc quelques semaines de hausse, marché euh, qui est suracheté ici en stochastique donc attention parce que très souvent vous voyez vous avez un premier mouvement, marché qui baisse, là on casse le plus haut précédent vous voyez donc on se dit ça y est le marché euh, va repartir et puis on a une correction. Donc c'est un petit peu un, un piège des, des, des bons traders, les traders qui, qui ont du potentiel là qui savent faire bouger les marchés donc ce n'est pas nous avec euh, nos, nos petits comptes qui, qui pouvons faire euh, bouger les marchés, il faut vraiment des, des dizaines de millions euh, et des centaines de millions pour pouvoir faire euh, bouger les marchés comme ça et vous euh, voyez régulièrement donc on a des plus, hauts, des plus hauts. Alors on se dit ça y est on va, on va trader à l'os Ben non, il faut être très prudent parce qu'on a des réactions comme ça. Vous voyez le marché a fait le coup trois fois ici donc une, deux, trois. Chaque fois il monte un petit peu plus haut, on pense que le marché est plus haut et là on a une réaction à ce niveau-là. Donc soyez, soyez très prudent avec ça, c'est un petit truc que je vous donne. Donc euh, vous voyez ici de nouveau donc en délit, Marché qui a cassé les plus hauts précédents, il monte, il monte et puis hop il repart à la baisse. Donc euh, soyez prudents, ça ne veut pas dire que systématiquement vous allez avoir ce genre de mouvement, euh, c'est assez piégeux. Donc vous voyez marché qui est monté assez fort, vous avez en h4 ici et puis une réaction, réaction sur les plus bas précédents donc sur le bas du nuage Ishimoku et le marché qui repart à la hausse. Donc en h1 on voit très bien, vous voyez, Très belle baisse ici, mouvement assez rapide, et puis on a une réaction à ce niveau-là ici. Vous voyez Attention lorsqu'on arrive, vous voyez comme l'indicateur Ishimoku nous donne des signaux très clairs là. On a une résistance à ce niveau-là euh, avec la Kijun Sen. Vous voyez que les indicateurs que j'utilise, ils fonctionnent sur tous les marchés. Donc ça, c'est clair. Donc en M30, vous voyez, on rentre ici dans le nuage Ishimoku en M15 intéressant là on, a, on est passé au-dessus du nuage. Attention ici parce que pour euh, confirmer la hausse du marché euh, il faut que le, la span ici la ligne verte elle casse, elle casse le haut du nuage, si elle ne casse pas c'est dangereux donc on est sur un niveau euh, très euh, dangereux ici. Donc ne vous précipitez pas à l'achat lorsque le marché casse ici le haut, le haut du nuage donc j'explique ça dans ma formation Ishimoku. Donc à plus court terme ben vous voyez c'est clair hein, il faut pouvoir profiter de mouvements comme ceux-là donc très beau mouvement ici en 5 minutes et en 1 minute donc vous voyez ici marché très haussier à très court terme ce matin. Voilà j'espère que vous avez aimé euh, cette analyse, qu'elle va vous aider à, à analyser les marchés, à prendre des bons trades. Vous avez ces indicateurs que j'utilise qui pour moi, euh, enfin c'est une sélection que j'ai faite et que j'utilise quand même depuis des années et qui m'apporte euh, énormément de satisfaction. Si vous n'avez pas encore une bonne méthode, une bonne maîtrise des marchés, ben je vous invite donc à vous inscrire à une de mes formations et vous pourrez petit à petit ainsi euh, arriver à de très bonnes performances puisqu'à court terme régulièrement moi comme mes étudiants nous arrivons à avoir des, des journées euh, euh, gagnantes avec un taux de réussite de 80 et parfois 100% de trades gagnants donc ce n'est pas exceptionnel parce qu'on prend les mouvements au meilleur moment en suivant ces indicateurs. Voilà j'espère que vous allez passer une excellente journée et que mes analyses vous aideront à faire une journée bien gagnante. Voilà je vous retrouve dans une de mes prochaines vidéos, likez cette vidéo si elle vous a plu, partagez-la si vous pensez que ça peut faire plaisir à des connaissances à vous. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, c'est le moment, comme ça vous recevrez directement mes analyses lorsque je les publie. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt